Enfin, on est Libéré, délivré Le confinement est terminé. C'était long, mais nous en voilà la sortie. Mais restons prudents pour autant. Donc en vue du confinement qui arrivait, je me suis dit qu'il était impératif que je trouve de quoi m'occuper. Ah sinon je me connais, je me laisserai vite aller. Donc pour éviter ça, je me suis instauré un planning. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi étaient consacrés au ménage, au télétravail ainsi qu'au dessin et je m'accordais des petits temps de pause. En ce qui concerne mercredi, samedi et dimanche, c'était les journées sportives, ukulélé et glandouille. Et la glandouille, ça a vite pris de l'ampleur, surtout suite à un événement. Ça s'est produit le 20 mars. Hum Hum Tu étais tellement productif, ne te fais pas avoir. Désolé. Non. C'est bien, c'est ça. Vas-y, joue On voyait aux infos et sur Internet, beaucoup de gens applaudir à 20h à leur fenêtre pour remercier les professionnels de la santé. Alors, j'ai tenté le truc, mais vu que je vis dans un village paumé, je me suis senti un peu seul. Euh... Bravo. Donc vous comprenez que j'aurais pas tenté de faire comme en Italie et jouer de la musique sur ma terrasse. Alors, la de sortie. On en parle Ça a du sens, et en même temps, ça en a pas. Ça a du sens parce que ça freine les gens à sortir. Car à chaque fois que tu devais quitter ton domicile, tu devais remplir cette feuille. Et pire, si tu n'as pas d'imprimant, tu dois la recopier entièrement manuscritement. Donc ça calme pas mal déjà. Là où ça n'a pas vraiment de sens, c'est que c'est toi-même qui t'autorises via une feuille que tu as toi-même remplie, pour sortir afin de réaliser quelque chose pour ta pomme. Quand on y réfléchit bien, c'est pas très logique. Passons à présent au cas de monsieur Rio qui demande, je cite, une dérogation de sortie. Oui monsieur le juge, ça serait pour acheter des carottes. Mais vous n'y pensez pas Nous sommes en confinement Je vous en prie, je n'ai rien à mettre dans mon crumble ce soir. Je refuse. S'il vous plaît. D'accord. Merci. Mais avec cette attestation, c'est incroyable le nombre de gens qui ont trouvé une passion soudaine pour le jogging. C'est bizarre, encore plus pour ceux qui promènent leur chien alors qu'ils en ont pas. Allez Rex, viens. L'avantage de ce genre d'événement, ça permet aussi d'évaluer le degré d'intelligence d'une nation face à une gestion de crise. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. On va se promener dans les bus voilà. Bon, bien. Tardi. Bah ouais, mais bon. Tout est interdit alors. Avant je les lave que avec de l'eau. Maintenant c'est au Javel aussi. Oh punaise. Ah bah c'est comme le PQ. Oh oh, oui, non, oui, non Donc, on va me dire que la priorité des gens, c'est d'avoir les fesses propres. Ah bah, j'imagine même pas ces gens en fin de vie. Bobby, je sens que mon heure est venue. J'aurai une dernière volonté à te demander avant de mourir. Ouais, tout ce que tu veux, mon pote. J'aimerais que tu m'essuies les fesses. Ok, trop chelou pour moi. Je me casse. Bobby, reviens Tant qu'elle continue dans l'absurde, vous avez peut-être dû entendre parler de ces lettres anonymes adressées aux infirmières. <coughs> Je vous en cite une. Vous êtes infirmière, donc vous avez plus de risques d'être contaminé par le virus. Donc merci de garer votre voiture plus loin. Merci. Alors là, en termes de bêtises humaines, on est haut. Mais enfin, ça n'a pas de bon sens. Ces personnes sont au cœur de l'action pour vaincre cette cochonnerie. Et elles le font dans des conditions désastreuses, fatiguées, à bout de nerfs. Alors si après une dure journée comme elles le vivent, elles retrouvent un torchon comme ça sur leur pare-brise, mais vous allez nous les achever alors j'ai une autre lettre, et elle vaut son pesant d'or. Pouvez-vous, s'il vous plaît, quitter la résidence Car nous savons que les homosexuels sont les premiers à être contaminés par le Covid-19. Ceci est le premier avertissement. Merci. Alors là, on atteint des hauts niveaux. Je pense que ça se passe le commentaire. De toute façon, ce confinement, ça a rendu les gens complètement fous. Par exemple, ma mère, elle m'envoie une photo. J'ai oui. fait du flan. Sur la photo, deux flancs complets et cinq tartelettes. Et le pire, c'est qu'elle m'envoie tout de suite après... Et j'ai une tarte au porme au four, je t'envoie la photo après. Donc euh, clairement, ma mère s'est transformée en folle au gâteau. Et dire qu'ils sont que trois à vivre avec elle, je les plains franchement. Allez, allez, on finit tout Il y a encore deux cafoutis qui attendent au four